Bien, salut à toutes et à tous il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien Faites pas attention au décor, il a absolument rien qui va Mais dans tous les cas la caméra va être relevée dans un instant Puisqu'aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo sur Green LVR Ça y est il n'y a plus d'embargo je peux me faire plaisir Green LVR est disponible sur Steam J'ai euh, joué à la démo, je vous invite à aller regarder la vidéo si vous n'avez pas encore vu Et donc là ça y est la version officielle euh, est sortie Et je l'ai découvert, j'ai passé une bonne heure Vous allez voir à la fin j'ai un petit peu rage kit Vous allez très vite comprendre pourquoi Un grand merci d'ailleurs euh, aux équipes de développement qui me font confiance à ce niveau là tout ce qui est histoire, euh, tout ce qui est scénario, tout ça, euh, c'est pas ici C'est clairement pas ici les gars, j'ai déjà fait un let's play Si vous voulez voir, n'hésitez pas Je suis juste le jeu et je m'amuse un petit peu Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo N'oubliez pas le pouce bleu si c'est le cas Et puis bon visionnage Incubo presents Ah, oh, ça m'avait manqué Mais non, trop bien Même dans le menu maintenant, on a nos mains Incroyable, je fais du combien A mon avis, je chose du 37 Dans la vraie vie, je fais du 42 Oh, tac je suis en train de perdre mon bras <rire> Bon du coup ça on a déjà vu c'est le début du jeu On a déjà vu ça dans la démo et je sais qu'il y en a Qui étaient déjà en train de m'insulter en disant ouais Comme tu simules tu t'extasies pour rien Alors que c'est la base de la VR oui mais en fait Moi je me suis extasié là ça va un petit peu mieux Parce que je me souviens de comment c'était Moi je me suis extasié parce que j'ai fait ça il y a deux ans Devant mon écran et là j'incarne Le personnage j'incarne le, le Je suis dans le jeu et je trouve ça fou parce qu'à la base C'est pas un jeu VR allez on est parti pour Les alors on fait comme as, comme as. Ok, c'est parti mon pote. On reprend les. Aïe. Et eh bah ben, on reprend, on essaye de reprendre les bonnes habitudes. Hein. On y va tranquille, tout doucement. Faut juste pas qu'on se fasse courser par les méchants parce que là, mon pote, je vais avoir du mal. Hein. Bon, je vous épargne tout ce qu'on, tout ce qu'on sait déjà. Hein. On a déjà vu ça dans la démo, les gars. N'hésitez pas à aller regarder là-haut, en haut à droite. Là, la... la bûche de bois qui nous fait chier, on la prend. Avouez que c'est rigolo quand même. Allo Allo Mia <rire> Bon allez hop, ça dégage. Et là je frotte. Par contre, il faut que je me. Vas-y. Vas-y, ça fume. Et bah voilà. Oh bah putain, c'était pas si compliqué que ça. Hein il m'a juste fallu 20 minutes. Parfait. Bon Mia, euh, il est temps. Oh, vous vous souvenez Je m'étais amusé à faire ça pendant la démo. Là, on va faire un truc plus intelligent. C'est pas mal, en vrai, hein. Quand t'as pas le, le, le ressenti d'appuyer sur le tableau, c'est assez particulier. Sachant que moi, je suis quelqu'un qui dessine relativement bien. Euh, <rire> c'est faux. Bon, allez, j'efface ça avant que Mia m'engueule. Mec, c'est incroyable. Hein. Donc là, on a fait euh, la démo jusqu'ici. Et donc là, à partir de maintenant, on va pouvoir s'amuser à... On va pouvoir s'amuser. Est-ce que... Comment je fais pour casser la, la pierre, là, de nouveau Parce qu'on peut en faire quelque chose de, de ça. Mais là, à part la... Ah, attends, je sais. Ok, ça me paraissait ridicule avec, un, avec une machette, mais visiblement, ça fonctionne. Donc, comme ça, j'ai des pierres dans mon sac qui pourront toujours servir. Ok, je suis vraiment euh, un as de la survie, hein, j'ai envie de vous dire. Euh, là, il me faut... Un grappin pour escalader. Il faut que j'entre un code 5300. 0. 0. Et voilà, j'aimerais le ticket de caisse par contre. <rire> je prends le grappin. Mec, ça va être trop stylé. Est-ce que je vais y arriver du premier coup Mec, en fait je suis fait pour la survie quoi. En fait je suis carrément fait pour la survie, ça va, ça tient. Ça a l'air de tenir. Oh mec. Bon ça par contre, dans la vraie vie, j'y arrive pas, hein. ça je... <rire> je me retrouve Ah oui mais c'est scripté Ah j'avais oublié que ça faisait partie du jeu Oh j'ai eu peur Tac... Euh... Et là... Et voilà, j'ai un bandage, que je vais pouvoir me placer... Ici... Et, et en plus ça se déroule mec, c'est incroyable, il y a une animation Ok ça c'est fait et je me fais tout de suite un autre bandage Pour les prochaines plaies parce que je pense que je vais m'en faire pas mal Voilà du coup euh, Il faut que je m'en mette ici Non il faut que j'enroule moi même Mec c'est incroyable Oh là là, Jour 32 Please come in Jake I need you here Jake please Please answer me Mia What happened Mia, speak to me. Mia What the hell is going on over there Trouver Mia. Donc là, l'histoire commence. Euh... Pas le temps pour un café. Mia est en danger, il faut y aller. Il faut y aller, il faut que je la trouve. Oh, c'est dommage Ah c'est dommage Ah oh, c'est dommage Ok bon bah il a fallu bien un petit point négatif ah c'est dommage Donc là c'est là que voilà, on a fait le prologue Et là l'histoire commence Donc là on est au beau milieu de nulle part En fait il y a eu euh, toute une cinématique Pour ceux qui connaissent pas le jeu Il y a eu toute une cinématique Je vais pas spoil ceux que ça intéresse Je vous invite à aller regarder mon let's play Ou à jouer par vous même Mais en gros voilà Il y a eu une cinématique Et en fait la cinématique c'est bien dommage Elle n'était pas en VR euh, Et je l'ai euh, escape euh, Mais c'est pas bien grave Et en plus de ça Ils ont, fait un, ils ont mis le titre euh, tout stylé ici là Mais je l'ai pas vu Parce que j'avais la tête tournée par défaut là-bas Donc euh Quelques petits trucs comme ça qui sont un peu dommages Mais euh, bon c'est pas bien grave Mais je m'attendais à ce que le, le la cinématique soit en vert Ça aurait été incroyable Donc là c'est là que tout commence Et bah oui du coup j'avais oublié mais donc euh, mon sac à dos j'ai plus rien normalement Je vérifie mais en théorie je suis censé n'avoir plus rien Puisque c'est là que le jeu commence euh, réellement Et donc en effet je n'ai plus rien Donc là il va falloir commencer la survie très rapidement et très vite euh, On se retrouve, on a tout qui est au max Ça c'est l'avantage Alors ce qui est bien c'est que là déjà on a des bananes on va les laisser ici parce que ça va nous permettre de manger en cas de faim. Et là au moins elles seront pas périmées. Alors que si je les prends avec moi elles vont être périmées. Euh, du coup on va direct commencer par récolter de la pierre. Ça me paraît pas mal. Euh, par contre comment je peux faire pour la casser Est-ce que je peux la taper avec ma main Je vais me fracturer la main en faisant ça. Hein. Ah non je sais Il faut prendre la pierre. Il faut prendre la pierre. Et la taper sur une autre pierre. Yes, ça fonctionne. Alors on va récupérer les petits cailloux là. Voilà, il faut qu'on soit un peu dos à l'eau. Donc là, il nous faut plein de trucs. Il nous faut des bûches et tout. Bah, mais t'es bien mignon. J'ai pas de quoi. Ah si, attends. Je sais comment couper du bois. On a ce qu'il faut. Euh... Hop, ouvre-toi. Est-ce qu'on a Est-ce qu'on peut faire la table de craft du coup Je pense que oui. Voilà. Tac. Et là, ce qu'il faut. Les petites pierres. Là, tu les vois J'en place une. J'en place une deuxième, et là je peux me crafter, voilà une petite lame, si si c'est bon. J'espère que j'aurai assez de place dans le sac à dos, parce que la flemme 5, allez, 6, 9, mec, j'ai de la chance, je vois rien mais j'ai de la chance. On a pas de nourriture, il recommence à pleuvoir J'ai pas de feu mais j'ai de la corde Et ça c'est pas mal Oh là je rage quitte Oh là je rage quitte c'est trop carrément